Et bien bonjour à tous, c'est Nizzo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Aujourd'hui je suis sur un mode jurassique. Il m'attaque. Ah, oh, c'est trop bien fait euh, ouais donc sur un mode jurassique où il y a des dinosaures. Ils spawnent naturellement et ça c'est génial Ah c'est génial, il y en a qui sont méchants, mais bon, on en parler. Bon ça c'est herbivore, sinon on m'aurait déjà attaqué. Ça, je sais pas que c'est que ça là-bas. Ah c'est le même que j'ai attaqué ok Je peux courir à côté de lui, il s'en fout. C'est bon où il n'y a pas de bois. C'est une survie, mais sans survie, ok. Euh, je vous rappelle que les dinosaures peuvent se faire de la bouffe. et ouais une dinosaure peut être de la bouffe. C'est une donne de la bouffe, euh, que ce soit de. de... Ouah, ça spawn bien comme ça. Bon, c'est un Rex qui est devant moi. Ah, non, il y a un Rex. pas envie de me faire bouffer par ce Rex hein. Je suis pas encore si puissant pour l'affronter hein, t'es ouf. Putain merde, il y en a deux même ouais, bah, Tant qu'ils ne me voient pas, ils sont moches. Moi, bon, il m'a vu Ah non, le bâtel est là, non oh, tranquille. Ouais. Non, faut qu'il une tranquille. Je pas problème. Ah non je gueule, je gueule mais j'ai. quoi quoi crier Moi je suis dans les grottes. Pardon, hein. ah <rire> moi je reste là. Hein. Je suis bien là. <rire> oh, je vais là pour crafter, hein, parce que là, c'est n'importe quoi, oui. Oh, Rex Mon dieu Oh mon dieu En plus je me suis fait trop mal Bah euh, de toute façon là je peux pas remonter. Hein. J'ai pas trop le choix de me mettre en game mode. Parce que je serais désolé, je suis vraiment désolé. Je, je peux me mettre un game mode, mais, mais je suis un peu obligé. Je suis désolé. Pas de la pierre c'est sinon. Euh, je vais pas raconter un, un, un dinosaure. J'ai rien du tout sur moi. que, oh, une Je peux pas y aller. Je, enfin, ben, je pourrais jamais y aller. Hein. Attendez. Ah, c'est mieux. On m'entendra mieux. Après, les dinosaures peuvent spawn ici. Pourquoi je dis ça bon je veux vraiment que je me fasse une crise cardiaque, pourquoi Voilà J'ai ma hache à pierre. à pierre. S'il n'y a aucun danger. Donc, c'est bon, je suis en game mode et je remonte. C'est pas pour euh, m'éloigner des T-Rex, c'est juste pour remonter parce que je ne peux pas remonter. Je m'éloigne un peu, hop. Puis euh... je vais pas en faire une autre coupure, ça sert à rien. Je m'éloigne un peu des Rex parce que sinon ça va être un peu chaud. J'ai pas envie d'affronter ces dinosaures, et imagine, ils m'attaquent. Oh putain, la porte m'a fait peur. Tant qu'on ouvre une porte, la porte s'ouvre. Euh, <rire> m'a fait peur la porte. Oh mais c'est une blague, il y avait une grotte là, juste là. Une faille même. Ah enfin, c'est une petite faille mais c'est une faille quand même. Après il me faut de la vraie Ah C'est une passif, je crois. Ouais, c'est une Eh non mais attends, il me faudrait de la vraie nourriture. Genre des poules. Tout comme ça parce que je peux pas affronter de ces machins. Ah non non non. ah non non non. Encore un dodo, je veux bien mais pas ça. Et parce que les dodo ils te font rien. Dodo elle a Euh, non, non, il y a deux Rex. Hein. <rire> non, mais il spawn sous mes yeux. Regardez-moi ça, quoi. Il spawn sous mes yeux, quoi. J'y crois pas. Ouais, il spawn dans des biomes. Ah, il y a des tortues. Mais je crois ils remplacent les. les poules, tout ça, les dinosaures. Ah, ouais! Ils veulent vraiment que je tue un, un gros dinosaure. Déjà, il me reste plus de... De cœur. Je vais pas faire le feu. Ah non, les dinosaures là, là-bas. Ils fuient, eux. Rien d'y penser. Ça, c'est un triceratops. Donc lui, il doit pas fuir. Mais putain, mais il y a un Trisatos, c'est un, un Rex qui spawn juste à côté, quoi. J'y crois pas. Bon, il me tuera pour moi, hein, mais... Ouais oh, il est mort. Ah oh, ils donnent pas tous de la bouffe. Oh et puis il y a un autre Rex là sur le bord en plus. Hein oh, faut que je fasse gaffe où je marche parce qu'il me reste deux cœurs. Hein. Et je crois que le Rex... Euh... Ouais oh, il m'a vu. Ah oh, bah ouais en même temps un bonhomme comme ça, un bonhomme bleu qui court euh, dans le... <rire> C'est sûr qu'il aura envie de mourir. C'est quoi ces trucs? Qu'est-ce que ah. Et je vois quoi? Ils ouais, sont passifs, mais, mais vraiment. Les attaques, ouais. ouais, on peut les tuer tranquille. Moi ouais, j'ai fait un gros critique, ouais, mais je crois c'est un parasol. Je peux pas le faire tout euh, pousser en fait, je peux pas le pousser. Moi, bon, j'ai chassé des poissons. Bon, euh, je fais une copie en temps que je les tue. Hop, vous voyez très bien, je suis give. Voilà. Ah non, il donne que de la peau. Ouais, je... Bon, je suis give je suis en même mode. Je give des trucs. Qui pourraient très bien être utiles. Ah, ouais, je crois qu'il remplace les vrais animaux. Ah, leur spawn, ouais. C'est tuer un dinosaure pas passif. Lui, il pas passé. quand on le frappe seulement. Ah, il va pas passer. Ah, ah, ouais. Quand on le frappe, euh, ouais, il est violent. Il est violent. Oh ouais, c'est mal. C'est quoi Galiminus. Ah, bah ouais. Ouais, galaminius il est... est violent quand tu l'attaques. Quand tu l'attaques seulement. En tout cas il m'a pas attaqué euh, tout de suite, il m'a attaqué genre après. Bon ça c'est un zombie, on connaît, hein. c'est ce gars de là qui m'a tué, je pense. Plus les, les, les dinosaures euh, carnivores et maintenant les... ah. Euh, j'ai mon épée mais j'ai pas mon... la pioche, oh, à lui. Et ça, c'est bon. C'est moins tranquille. Il m'a... Il m'a donné un, un goût de cuivre. Ah, elle est là, ma piange, je la vois. Ça fait passer la butée, c'est bon. Ah, ah. bon ouais. voilà ah, ils peuvent il euh, notamment nous donner de la viande mais ah, je pense que c'est plus compliqué que dans arc arc il reviendra plus tard hein. ouais il donne que de bouffe qui bien il donne pas bouffe eux en tout cas ils donnent que Oh ouais je me suis fait voir bah. et d'ailleurs je voulais pas la main euh, je l'ai enlevé fait, la main ouais. Parce que je, je faisais un truc en fait. Euh, bouge toi. Hop, oh, voilà la dernière est morte. J'espère pas qu'il euh, y aura des, des décalages audio encore. Attends. Voilà. Ah Il m'a tiré dans le cul. Super. J'ai commencé à attaquer. Non mais je pense que les dinosaures ils n'ont pas de pouf. Il y en a qui donnent donner ceux qui les attaquent j'imagine c'est pas ça manger je suis un peu obligé ah l'araignée me suivait voilà on voit plus les mobs genre euh, euh, normal. ah on a vu des reks ah, c'est chaud hein. j'ai plus des peurs en fer, super ah ouais chaud les Rex on les trouve assez facilement et ça, on a vu un triché aussi un à tops. Ah, oui. non mais laisse-moi la manger ta chaise copain toi je suis content pète si tu veux moi je m'en fous parce que tu m'as fait découvrir d'autres ah j'ai eu peur c'est un bébé ah le trou d'un mort, Pardon. Putain je l'avais pas vu, mais chier. Ah, j'ai vraiment perdu mes mais... on oh, la, la galère la galère la nuit toujours. Ah je dans, dans le trou, oh je suis mort. Ah il oh, a mon époux a... Ah oh, non, oh, non il y en a... ah non ils ont ma hache mon époux. Ah ah. Bon bah, ça va! Ah non! J'aurais pu partir. Tu veux pas un zombie? Ah non, ils ont mis... Mais non! Ah ouais, lui il a ma hache. Je vais la récupérer. C'est cool. Ah, oh, il fait mal. Il a mon épée. Ça va. Quand ils sont deux, je les gérer. Mais quand ils sont plusieurs comme ça, je sais pas. Aïe Fais fait mal, lui. On a H que t'as. Wow Aïe Non, non, non. Bon, c'est le zombie qui m'a tué. C'est pas un villageois. Bon, bon, tant pis, on va marcher comme ça. Je hein. ne pas du je t'ai J'ai ils veulent... que je les bute. Ah oh, oh ouais, ils font super mal. Avec mon épée, ils font super mal. Sinon, ils font un débat. Oh non, mais il y a l'autre qui va se ramener. Oh, je l'ai buté. Je suis fort. Je vais tout faire mal. Là, je, par contre je la, la pioche. Je sais pas où elle est. Vous pouvez pas me laisser tranquille. Waouh waouh wow il y a un zombie et un squelette euh, un zombie derrière et un, un squelette d'avant. Super, c'est gentil ça. Mais je pense pas que les Rex ils vont mourir maintenant. Je pense que les rex, ils butent tout le monde. Hein. Oh, il y a une sorcière. Je pense qu'ils butent les mobs aussi. Les mobs classiques de Minecraft. Je pense qu'ils les butent aussi. Je sais pas, là, il y en a deux. j'ai tant d'y aller mais de partir contre un contraire de dire T-rex hein, il est là Oh il est géant Wouah il fait super mal Ah il y en a deux qui sont sur moi, NAN J'apprends de taper là entendu mais il y avait un zombie derrière, très bien Là, c'est hyper compliqué. Lui, c'est un par hasard. Hein il, il y a une noce dans la main. Bonjour. Ouais. Pourquoi je suis sauté J'ai sauté dedans. Bon, de toute façon, pas de stuff. <rire> <rire> M attaque pas ah ouais on les pousse pas glamineuse ouais on les pousse pas les dinosaures ça c'est chaud ça va le jour plein d'autres dinosaures ils vont spawn ouais ils remplacent les balles les poules les vaches les cochons il remplace tout ça. Ouais, il C'est un rien que ça. Ah ouais, putain, il y a une drôle de tête. Il n'y a pas les mégalandrons là-dedans. Bah, je sais pas, c'est un mode. Peut-être des mégalendons et des milliers et c'est tout. Oula, les zombies ils savent pas nager. Waouh, on entend ça. Là. Ah, bonjour, bonjour Rex. Quand tu vas, vous me mangez? Ah, ouais. Oh putain, ouais, j'ai gâteau rose russe. Ah, c'est même pas un Rex. C'est Ce qui fait même bruit. Ah, il ressemble. J'ai ah. gâteau, oh, ok. Non mais je remets du son, c'est bien. Alors il devrait pas avoir trop de décalage parce que j'ai fait deux coupures quoi. Mmh, et c'est quoi ce truc Est-ce qu'il nous attaque quand on l'attaque Je l'attaque Non c'est un d'une autre couleur. Ben, je pense pas non mais c'est pas, c'est comme un paradoxe quoi. Ah, il ressemble en tout cas. Mais là, en fait, on est sur une île, c'est pour ça qu'il y ait du sable. Oh, c'est le mode qui fait ça. Il ne faut pas que j'y trop longtemps dans l'eau. Ah, oh Qu'est-ce que c'est que ça Oh, mais ça j'ai été... Ah non c'est un truc qui vole ah non il y a des cochons bah peut-être dans le biome où j'étais ouais il n'y avait pas de cochons tiens ah, si, des d'ailleurs euh, je trouve pas de dodo ces arbres bah c'est bizarre quoi que je trouve pas de dodo comme ça non, à la place on trouve des rex. Bah Effectivement, si tu trouves des rex comme ça, c'est que des problèmes. Hein, on est dans la, là en fait on joue arc et on... en fait sans, sans le vouloir j'ai choisi euh, la zone la plus dure du jeu donc il euh, y a des rex. Voilà. Bon, après je dis ça mais mais là je souhaite comme un Google. Attends. Ah quand j'enregistre mon PC j'arrive pas. Dans le truc que j'ai en train de faire là. Désolé. Ok. Mmh. Encore un glaminus. Alors apparemment s'il y a des citrouilles, il y a un village pas loin. Ouais, je lui en croire hein, ça mais. Ah, ah, ah non. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre comme ça ah, je me... Bon Encore un nouveau dinosaure Si tu marches un peu, ouais, tu t'en trouves non. Ça pas l'air d'être une plaine normale ça C'est pas une plaine normale Bon, finalement, on va s'arrêter là. Alors, espérons qu'il n'y a pas de Rex qui vient me sauter dessus. On va s'arrêter là pour cette vidéo sur Minecraft. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. Ciao, ciao.